Eh c'est une, une mobilisation en évolution positive par rapport au vendredi passé. C'est-à-dire, nous avons constaté qu'il y avait plus de monde euh, qui se sont mobilisés ce vendredi, ce vendredi euh, 1er mars par rapport euh, au vendredi 22 février passé. Donc, ça, c'est le premier constat. Voilà, et ça dénote que le rejet du cinquième mandat est réelle euh, par rapport à l'opinion de la majorité des Algériens. Et c'est une mobilisation qui va continuer à faire ses effets euh, dans un changement probable en Algérie. Eh ben l'état d'esprit, un, c'est une ville qui adhère, euh, comme toutes les autres villes, à la logique du rejet du cinquième mandat et d'une nouvelle candidature pour euh, le président euh, Candidat Abdelaziz Bouteflika. Donc, c'est une ville qui sentait l'humiliation d'être gouvernée d'abord d'un côté par une personne physique incapable de se prononcer, de bouger, etc. Donc, d'abord, il y a ce sentiment d'humiliation qui s'exprime. Ensuite, ça se développe, à mon avis, vers d'autres revendications, etc. C'est-à-dire au-delà de la candidature du président, les gens évoluent à y aller vers de nouvelles revendications qui s'inscrivent dans le changement du système. Euh, il y a d'abord un état d'esprit exceptionnel. C'est du jamais vu. J'allais dire que c'est historique ce, qu ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a une mobilisation, il y a déjà une prise de conscience terrible des, des, des, des, des Algériens dans tout le territoire. Euh, ben, ce qui est aussi euh, formidable c'est qu'il y, euh, y a de la mobilisation, les gens ont pris conscience de l'importance de, de, de s'impliquer directement dans euh, la vie politique. Il ben, y avait un peu de tout, ce qu'on a remarqué c'est qu'il y avait euh, de toutes tendances confondues, il y avait sans mâcher les mots, il y avait des islamistes euh, qui, qui qui qui disaient... Euh, pas de cinquième mandat, il euh, euh, y avait des laïcs qui pensent carrément qu'il faut changer de système, parce qu'on en a marre finalement de, de, de ce système, de ce système qui, a, qui, qui ne fait que pourrir les, les choses de, de, davantage, de plus en plus. Il y avait aussi des, des gens de gauche, il y avait des gens de droite, il y avait donc un mélange de... de, de, de, de, de donc, de tout le monde, il y, avait, il y avait tout, tout le monde. Donc, il y avait des slogans où on demandait carrément, euh, on revendique le départ de, de Bouteflika. Pas de cinquième mandat, il y avait des gens qui, qui demandaient carrément de, euh, de le départ de, de tout le système. Il y avait des gens aussi qui revendiquaient euh, ce, carrément de la, la, la Kabylie indépendante. Les mots d'ordre, ils étaient clairs. Il y en a marre de ce pouvoir, il y en a marre de ce régime, il y en a marre de ce système. Et en parallèle, c'est que au-delà, c'est qu'ils savent ce qu'ils n'aiment pas. Il y a de la nouveauté, c'est qu'ils commencent à exprimer ce qu'ils veulent. Donc, euh, plusieurs mots d'ordre sont faits de l'avant. Donc, euh, au-delà du onama, donc il y a de la revendication de la constituante. Euh, pour une nouvelle politique qui garantit euh, les besoins sociaux des Algériens, pour une politique qui installe une véritable liberté euh, pour les Algériens, que ce soit des libertés individuelles, que ce soit des libertés collectives, ou au-delà des libertés syndicales, des libertés euh, politiques, etc., et le droit de s'organiser comme on veut, euh, là où on veut. Et Bon, là, au-delà, donc, c'est pour réaliser ça. Donc, il y a des mots d'ordre qui disent ah, la nature de l'action au-delà du maintien d'une marche chaque vendredi. Donc, il y a d'autres propositions d'action qui doivent être accompagnées. Tout ça, donc, des gens qui, euh, qui sont des, des trucs euh, type grève générale. Euh, d'autres euh, obligations civiles, d'autres euh, occupant le moradia, etc. Donc ça reste des propositions d'action à l'avenir que les slogans ont exprimé. Bien sûr, leur objectif, c'est les moyens à utiliser pacifiquement pour arriver au changement souhaité. Eh bien, à mon avis, la constitution de, devient un moyen de règlement de, des conflits. Euh, pré-révolutionnaire dans les sociétés en lutte. Donc le moyen, c'est toujours un moyen de transition dans le cadre d'un changement de système. Parce que quand on parle d'un changement de système ou de régime, ça nécessite une période de transition. Et cette période de transition doit être gérée par un gouvernement provisoire. Et ce gouvernement provisoire, c'est lui qui doit y aller vers l'élaboration euh, d'une nouvelle constitution euh, qui permet un consensus au sein de la société qui est en révolte. Donc c'est pour ça qu'il fait, à mon avis, un consensus de la majorité des gens qui sont dans la rue. Eh bien, là, ça reste une question pertinente. Donc on ne peut pas y répondre sauf en émettant des hypothèses. Plusieurs hypothèses sont possibles, sont possibles. Parce que les... ces hypothèses, c'est quoi Première hypothèse, à mon avis, il peut pousser vers le pourrissement, etc. et nous mettre dans, un, dans une situation d'état d'urgence. Et dans cette situation, deux hypothèses sont possibles. Dans le cadre d'un état d'urgence, il peut y aller vers passer les élections comme il veut, avec les candidats qui seront validés, etc. Et il fera un forcing. Ce qui risque, euh, en parallèle, de nous mettre dans une situation de guerre civile. Voilà. Deuxième hypothèse, état d'urgence avec report des élections, euh, etc. Puis, on, il va voir comment il va gérer. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, ils vont essayer de répondre à moitié au mouvement euh, populaire qui se passe dans la situation. C'est le retrait de la candidature de Bouteflika et permettre une élection semi-démocratique avec les candidats qui vont se présenter, mais les candidats qui seront validés seront ceux qui sont toujours autour du système et qui ne vont pas assurer. Et là, on ne sait pas quest ce qui sera la réponse du mouvement populaire. Voilà. Euh, troisième hypothèse, qui est peut être la plus plausible, c'est le décès du président candidat et là, on sera dans une crise, une nouvelle crise de déye, etc. Ils vont essayer de reporter les élections et de gérer le dé. Ils vont préparer un plan qui va se faire, bien sûr, en négociation, en fonction des rapports de force du maintien de la mobilisation populaire sur le terrain ou son affaiblissement, etc. Donc les choses, on ne sait pas encore comment ils vont évaluer. On ne peut que travailler sur des trucs de scénarios et hypothèses. Et là, on peut en avoir jusqu'à une dizaine d'hypothèses et de scénarios. Le pouvoir, il, il, il est à l'affût, il attend. Il attend, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend, mais en tout cas il est vraiment, je sens qu'il est un peu déstabilisé. Du coup, moi je pense que qu'il y a une, une aile dans l'armée, je pense, je le pense réellement, qui, qui soutiennent ce mouvement, qui des gens intelligents. Il y a, il y a quand même je, je dirais qu'il y, y a des généraux. Il y, a, il y a un ensemble de généraux qui sont intelligents, qui sont jeunes, et qui pensent qu'eux-mêmes, ils sont avec le peuple. Voilà. Bon, à mon sens, il y a plusieurs corporations qui sont en train de se mobiliser et de se définir par rapport à ce mouvement. C'est-à-dire, il y a des syndicats qui commencent à se prononcer par rapport au mouvement, et il y a des secteurs qui commencent à se prononcer par rapport au mouvement, etc. Et tant mieux que la contestation s'élargit. Et là, là, ça reste euh, les petits mouvements de corporation, de soutien, etc. L'essentiel, c'est le mouvement global. C'est les les marches des de vendredis. Comment ils vont être évoluées. Parce qu'il y a risque qu'elles soient évoluées vers l'occupation de la présidence. Il y a risque. Qu'il se, qu se maintient comme ça, de marche en marche chaque vendredi. Il risque l'augmenter à deux fois par semaine, etc. Pour l'instant, on ne sait pas. De, donc ça va être euh, en termes euh, réalité, réaction, etc. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. Le gouvernement en face, il essaie de donner l'air qu'en quoi il est à l'aise et que la population a le droit de manifester. Et il essaie de gérer ça calmement et pacifiquement. Mais on ne sait pas. Quelles contradictions il y a à l'intérieur de ce système et quel plan elle prépare Donc de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a. On sait quest ce qu'il y a comme mobilisation, etc. Mais de l'autre côté, on n'a pas toutes les données nécessaires. Le pouvoir, justement, il cherche de la violence pour, euh, pour euh, un petit peu se légitimer ces, ces, ces interventions. Ben, les prochains jours, euh, ça va être de la mobilisation encore plus. Euh, de jour en jour, de, de semaine en semaine, on vit... Euh, les, les les les gens prennent conscience de, de, de l'enjeu qui... parce que là, on est vraiment... Euh, on a entamé un travail, on a entamé euh, le, le, le mouvement, il n'est plus question d'arrêter, il n'est plus question de revenir en arrière, il n'est plus question de, fa de faire machine arrière. Donc, du coup, on doit euh, encore agrandir ce mouvement et aller euh, au-delà de, de, de nos aspirations. Et le 4 mars, il y a le dépôt des candidatures ben, le 3 mars, c'est pas mars. le 4 mars, le, le, le 3 mars, eh ben, on attend, j'espère qu'il n'y aura pas de, de dépôt de, de, de dossiers de, de Bouteflika, je pense, je le pense, je l'espère, du moins, mais si jamais il y aura, en tout cas, on s'en fout, hein. nous, on va continuer à combattre, à à lutter jusqu'à jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. on va jamais on va jamais se, se, on, va jamais se taire. on va on a décidé le peuple algérien n'est jamais euh, décidé on veut prendre les choses en main notre destin est doré déjà pris entre nos mains on va pas on va y aller jusqu'au bout je pense que le, le pouvoir aujourd'hui est, est en train de tout faire pour pour salir ce, ce mouvement avec avec leurs chiens du pouvoir, ils veulent vraiment embrouiller les pistes de, cette, de, de, ce, de ce mouvement pacifique. Parce que les gens ont décidé d'aller jusqu'au bout, mais de façon pacifique. Plus question de violence, parce que nous avons, vécu, nous avons plutôt vu ce qui s'est passé lors de, de, du printemps noir, du, de printemps, du printemps arabe, donc on ne veut plus vivre ces, ces, ces, cette histoire de série, cette histoire de, de, de la Libye, etc. Le, les Algériens ont déjà vécu ces, ces, ces années, de, cette décennie noire euh, euh, des années 90. Donc ils ne veulent plus euh, revivre ces moments. Eh ben effectivement, la crise est une crise euh, qui est le résultat d'une politique menée par ce même gouvernement pendant 20 ans. Qui a produit sur le terrain une misère sociale exprimé par une perte vertigineuse du pouvoir d'achat de la majorité des Algériens, suivi par euh, un blocage de toute forme de liberté et de toute forme d'expression. Donc, lorsqu'on est dans une situation sociale misérable, accompagnée de, de la fermeture de toute euh, forme de discussion et de débat, et bien ça débouche généralement vers une explosion sociale un jour. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais qui a été déclenché par l'annonce de la candidature du président Bouteflika pour un cinquième mandat. Ceci dit, au-delà de l'incapacité physique, etc. Ceci dit aussi que les Algériens ne veulent plus continuer avec cette politique qui a produit ce résultat. Donc les Algériens expriment au fond, euh, au-delà de l'humiliation d'être gouverné par... Euh, Quelqu'un incapable physiquement exprime le rejet de cette politique qui a été menée pendant des années et qui n'a pas répondu à leurs attentes et à leurs besoins euh, quotidiens. Eh bien, il n'y a pas de solution au-delà de des questions de rapports de force qui vont s'exprimer sur le terrain et des enjeux politiques et de changement de régime qui vont se présenter euh, à l'avenir. Voilà. Mais euh, ce qui est sûr, ceux qui vont accéder au pouvoir prochainement doivent prendre en considération les deux points essentiels, qui est celui de la question sociale de la majorité des Algériens. Ils doivent répondre à leurs besoins sociaux et de celui exprimé en termes de liberté, c'est que ça doit être un système ouvert qui assure toutes les libertés pour tous les Algériens.